bienvenue sur notre vidéo sur euh, pour le financement des filles et, et amazon se passé par google et alors euh, plusieurs personnes ont toujours demandé euh, comment amazon vit comment quelle application c'est que les gens qui ont créé ça veut dire c'est une participation de google et ce financement s'élabore avec euh, google c'est google qui fait euh, tous euh, tout ces financements et faire des euh, prestations et qui fait des euh, boostations et, qui fait plus de choses que vous voyez c'est que google c'était financement le moteur de recherche a payé des centaines de millions de dollars pour être le moteur pour défaut du célèbre navigateur ça c'est une actualité d'aujourd'hui à bien comprendre à bien suivre cette actualité pour pouvoir connaître comment se fait financer par des réseaux sociaux quel est un réseau social qui paye le plus le moteur de recherche a, a été payé a payé des centaines de millions de dollars pour être le moteur des forces du célèbre navigateur et ce durant des années. Mais Mozilla a commencé l'an dernier à prendre son indépendance de celui qui est aussi son plus féroce concurrent. Après tout, Google développe aussi comme Les responsables de Fire Force préfèrent, préfèrent désormais jouer la carte de la diversité et de la proximité avec avec ses utilisateurs, c'est pourquoi ils ont, des, ont signé des accords avec Yahoo pour les États-Unis avec Baidu pour la Chine avec euh, Yandex pour la Russie. Ces moteurs seront ceux par défaut dans ces pays respectifs. Mozilla sera rémunéré par ces groupes internet. Et dans les pays où la fondation n'a nous aucun partenaire comme en france c'est google qui sera le moteur par défaut même si zia ne sait ne à rien et euh, vous pouvez voir les spécifications les plus les plus insolides au monde ça veut dire que les les on appelle ça les les chenilles du les scopo sont des les animaux invertébrés et vous découvrez aussi euh, les, les solutions anti renflement, renflement se ce produit simplement apporte de l'espoir aux ceux qui souffrent de renflement si vous voyez bien c'est inscrit vous pouvez rencontrer euh, c'est jdc JD, jdj pour vous permettre de euh, connaître plusieurs plusieurs plusieurs informations à, à propos de fire force sur google merci de regarder cette vidéo et à plus tard abonnez vous likez pour avoir plus de mes